Euh, bonjour, bienvenue à cette conférence euh, où je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai traduit une partie de la documentation de Python et pourquoi je vais continuer, et pourquoi j'ai continué, parce que j'ai commencé avec les sprints. Euh, alors tout d'abord, je dois vous avouer que j'ai fait les slides hier soir à l'arraché, euh, parce que j'ai pas, la, enfin, quand j'ai commencé à les faire il y, a, il y a deux semaines, je me suis dit, brof, c'était pas super mignon, et... Euh, je me suis dit, plutôt que de faire des slides, je vais faire un script. Donc, j'ai un super script complet avec plein d'idées plein de trucs. C'était plus simple que de faire des slides où j'allais dire, moi, ma vie, c'est compliqué. Et regardez, il y a plein de textes partout. Donc, ça ne va pas être super passionnant. Écoutez plutôt. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai essayé Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un truc un peu construit. Euh, je vais essayer de me passer un petit peu de... De, de, de repasser un peu le fil de comment je, je suis arrivé à, à, à faire de la trappe de Python. Euh, pour vous avouer tout, à la PyCon de l'année dernière, euh, il y a une conf de Victor Stinner qui disait qu'il bon, bah, était parti en burn-out, ça avait été la merde, et, euh, et il était un peu en mode au secours, à l'aide, on n'est pas beaucoup de core dev, on n'est pas beaucoup à travailler dans la communauté Python pour de vrai, alors que c'est un des langages, voire le langage le plus utilisé au monde. Il faudrait faire quelque chose. Donc sur le coup, ça m'a mis un peu « Oh mince, il faudrait faire un peu des trucs ». Et en même temps, personnellement et professionnellement, on avait une masse de boulot monstrueuse à faire. Et du coup, bon bah, ça paraissait un peu compliqué d'aller s'impliquer dans, dans, dans le projet Python en lui-même, dans le code. Du coup, je me suis dit « Bon, bah, tiens, je vais essayer d'aller travailler sur la doc. Ça va me donner un premier point d'entrée pour entrer dans le code et je vais apprendre un peu des choses. Euh... » Voilà, je me suis dit, ça va être un peu la facilité, ça ne va pas trop être engageant, mais euh, je vais pouvoir un peu avoir une première idée de ce que c'est. Du coup, euh, j'ai téléchargé Python, j'ai compilé Python, j'ai téléchargé le projet de doc, j'ai compilé le projet de doc, ça marchait, ouhou, je pouvais commencer. Euh, il y a un an, il y avait euh, pas mal de trucs qui avaient déjà été faits par euh, Julien Pallard, ici présent, qui est notre coordinateur international de toute la documentation Python et qui en plus coordonne un peu la trade française. Et euh, en même temps que moi, j'ai l'impression il y a Jules qui est venu aussi et qui a fait plein plein de trucs d'automatisation pour le code. Et euh, je me suis retrouvé un petit peu au même moment à me dire, tiens, bah, voilà il y a un petit jeune, <rire> parce que Jules est jeune, qui fait plein de trucs, et euh, moi je suis un vieux qui ne fait pas beaucoup de trucs, donc euh, je, vais de, euh, je vais essayer de le booster, il va me booster, et euh, ça, ça va avancer. Et ça s'est passé un peu comme ça. Donc je ne sais plus, c'est hein, une, semaine, une semaine ou deux semaines après la, la, la, la PyCon, je me suis dit, tiens, allez, on y va, on va essayer de faire un truc. Donc j'ai commencé à traduire, à... je me suis dit, je ne vais pas me lancer sur un module que tout le monde va lire, je vais commencer sur un module que personne ne va lire, comme ça, ce ne sera pas trop grave si c'est un peu de la merde. Donc, je suis parti sur la traduction de l'API ref de Distutils. Ah, ah. Distutils, c'est le module historique du packaging de Python, donc, qui n'est plus du tout utilisé. Hein, D'ailleurs dans la tête du truc, il y a Ouh, ça c'est pour euh, l'historique, la référence, ne, surtout ne faites plus ça. Et dedans, il y a plein de fonctions sympas en fait. Ça, ça a été assez sympa à traduire. C'est un boulot qui m'a pris un petit mois. Euh, en faisant ça de temps en temps, une heure par-ci, par-là, euh, et un peu plus les week-ends. Ça a été euh, très intéressant parce que du coup, j'ai fait ma pull request avec une, un début de traduction. Puis euh, au fur et à mesure, je l'ai complété, j'avais des retours. C'était vachement bien. Et euh, bah, j'avais des encouragements de Julien, de Jules, de toute l'équipe. J'avais des corrections et des revues de Christophe, de, de plein de gens avec des handles bizarres sur GitHub. Et c'était sympa. Et à la fin du mois, bah, ça a été émergé, euh, c'est Julien qui a émergé, il wow, y a un truc qui est arrivé et c'était cool. Euh, suite à ce super succès au bout d'un mois, je me suis dit, allez, j'en fais une deuxième, euh, cette fois je vais être un peu plus ambitieux, je suis parti que traduire la doc de Unit Test, qui n'était pas du tout traduit, donc tout le module de doc Unit Test. Et donc là, bah ouais, je me suis pas mal emballé, mais euh, professionnellement, ça tombait pendant la semaine du Black Friday, qui est un gros événement euh, chez nous au boulot, puis ça, ça a été très compliqué cette année. Donc ça m'a un peu ralenti, j'étais un peu déprimé au bout d'un moment, parce que très très fatigué, et bah, je pas sur la trad. Mais pareil, au sein de l'équipe, on m'a dit « c'est pas grave, avance à ton rythme, de toute façon ça avancera bien tout seul, même sans toi donc, euh ». « Fais quelque chose, pousse, commit, dis-nous si tu veux arrêter, et on mergera et ça va bien se passer. Bon, » Du coup, j'ai continué fin février. Donc Là, ça a pris quatre mois pour euh, à peu près le même volume de nombre de lignes à traduire. Euh, ça a été, euh, été mergé. Pareil, ouais, grande satisfaction, même si là, ça a été un peu douloureux. Du coup, là, je me suis dit euh, « Je ne vais pas me relancer tout de suite dedans. Je vais attendre un petit peu, je vais prendre mon temps. » Alors, un mois après, je re pour euh, commencer à traduire la partie de MoC. Je me suis dit, après une test pourquoi pas traduire euh, la, la bibliothèque MOOC. Et là, au milieu du truc, il s'est passé beaucoup de choses dans notre vie perso et pro. Euh, je dis « notre » parce qu'au sein de l'équipe, ça a été un grand chamboulement. il y avait plein de trucs à faire. Et donc, j'ai mis euh, vraiment de côté. Et je me suis dit, bon, bah, on attendra que ça se calme à la rentrée. Donc, envie de continuer pour la suite euh, J'ai mis quelques slides, quand même. Euh, où se passe l'action Tout se passe sur GitHub. Donc, le projet, c'est Python-docs-fr du projet Python. Donc, vous y allez, vous forquez. Il y a un readme super, il y a un mec super. Tout est, euh, tout est quasi automatisé. Et puis, si ça ne l'est pas, on va continuer à le faire parce que ça permet de faciliter l'entrée de nouveaux traducteurs. Je l'ai vu là... Après six mois et plus sans y toucher, là on a fait les sprints il y a deux jours et franchement c'était encore plus simple qu'avant. Donc c'est cool, ça s'améliore. Ça euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Qu'est-ce qui est sympa C'est qu'on a un système pour savoir qui travaille sur quoi. Donc on a en fait sur les issues, on se dit tiens je travaille sur le chemin du fichier. Et comme ça, on a un système un peu de réservation de qui fait quoi. C'est pratique. Euh, la relecture, bah, ça se passe dans les pull requests. Quelqu'un fait une pull request, on re revoit son code. Il faut être au moins deux, je crois, pour valider le truc. Je ne sais pas trop, plus ou moins, quand c'est petit, quand c'est des grosses pavasses de, de 400 lignes, oui, sûrement. Euh... Ouais, ouais, on se voit. Donc, euh, voilà, là, c'est celle d'inventaire. Ça, ça, ça se passe dans les petites pull requests. Essayer de traduire le module instrumentation qui est tout petit, le O2. On utilise, enfin moi j'utilise un outil, toutes, pas tous, on utilise Poedit, qui est vachement pratique. D'ailleurs j'avais acheté la licence parce que ça permettait d'une régression à son complémentaire DeepL qui permet de faire une base de traduction automatique. Alors ça donne des résultats pas top, mais ça donne déjà des bases et puis ça donne des idées pour explorer un peu euh, les, les solutions qu'il proposent. C'est quand même vachement bien. Il euh, y a un autre truc qui me motive, c'est le super KikiMeter, à savoir qui c'est qui en fait le plus. Donc je suis en top 6, attention, avec seulement 3 commits, enfin 3 grosses pull, pull requests. Donc c'est assez facile de venir euh, faire la, la concurrence, il y a des trucs fastoches à faire, c'est pas trop compliqué en final. Il y a un autre truc qui est sympa, c'est le côté orgueil national, on est à 40,29%, je crois que c'est les japonais qui bouffent tout le monde à 95, 98%, ça. Ils doivent utiliser un truc automatique, c'est pas possible. Ils pas oui, ils sont pas humains, il y a un truc. En tout cas, il y a, il y a quelque chose à faire. Mais le plus motivant, c'est d'avoir... Waouh Ça, ça fait plaisir. Alors, ça c'était tout ce que je voulais dire. J'avais dit que je dirais d'autres trucs. Euh, dans les trucs motivants qui a été, hop, je reprends mon truc, euh, c'est que les, les points sympathiques que j'ai trouvé de la trace, effectivement, c'est qu'on peut y aller petit bout par petit bout. On n'est pas obligé de se, se lancer dans un truc compliqué. On peut vraiment faire quelques lignes, quelques corrections. Pas, on n'est pas obligé de se dire, tiens, je vais me lancer dans un gros module comme j'ai fait. Ce n'est pas, pas une obligation. Euh, on ne risque pas de faire pleurer quelqu'un avec du code tout pourri. On risque de faire pleurer les gens parce que la traduction est pourrie, mais comme il y a de la relecture, on fera, a priori ça se passera bien. On apprend des choses sur le français, sur la typographie, puisque du coup a, le comité de relecture est un peu sévère sur ce point-là, a raison. Euh, on redécouvre IRC, et euh, enfin, moi j'aime beaucoup IRC, et du coup euh, se remettre dans la communauté, rediscuter avec les gens, ça, ça avait été des moments sympathiques. Euh, moi, personnellement, ça m'a permis de m'améliorer sur Git, GitHub parce qu'on ne l'utilise pas au boulot. Du coup, sur la partie communautaire, ça m'a permis de, de me remettre un peu dedans. Et en plus, on peut faire une conf sur le sujet sans que les gens le sachent et sans qu'ils se disent « Tiens, qui, qui c'est ce type ?» Il y a 10 minutes, ils ne savaient pas que c'était moi. Véridique. Voilà. Voilà. Euh... Et on découvre aussi toute la gamme d'outils qui va avec l'internationalisation en Python, c'est-à-dire ben, Sphinx, GetText, euh, ça permet aussi d'aller regarder dans le code, parce qu'à un moment, le, comment c'est écrit en anglais, des fois c'est « ouh, qu'est-ce qu'il qu que, qu qu qu raconte ?» C'est vraiment louche. Et là on regarde le code, on fait « ah ouais, il a essayé de dire exactement ce que fait le code, mais du coup ça n'explique pas du tout l'intention, donc il y a des trucs assez intéressants. » Voilà. Pour une motivation plus noble effectivement, et, euh, je me suis noté ça dans les trucs euh, héroïques de la fin. Euh, bah, du coup, traduire en français ça permet de garder un petit côté euh, la langue compte. et puis on se rend compte effectivement, à force de traduire, qu'il bah, y a des concepts que la, la langue anglaise a, qu'elle n'a pas, et inversement. Donc ça c'est assez intéressant, il y a besoin d'avoir, cette pas l'hégémonie anglaise, mais euh, je pense que c'est important d'avoir cette possibilité. On pense aussi à ceux qui vont se former euh, sur les générations, parce que moi j'étais professeur et du coup filer la doc en français, bah, c'était vachement mieux que filer la doc en anglais pour des jeunes qui déjà ont un niveau d'anglais pas forcément très bon. Et qui se disent, hey tu vas apprendre l'informatique et l'anglais en même temps. Bah, du coup, ça fait une petite brique en moins à apprendre tout de suite, même si à un moment il va falloir quand même y passer. Il euh, y a un autre truc qui est sympa aussi, c'est que du coup, on.. On vérifie aussi le, le, les concepts. Les concepts sont toujours en anglais, on en parle tous les jours au quotidien en anglais, et du coup, on est obligé de remettre des mots en français dessus. Et parfois, ça donne des trucs intéressants, notamment sur comment on traduit mock. C'est pas simple. Il y a eu des débats. Ah ben, bah, vous regarderez sur la doc. Et, euh, et voilà. Et du coup, si vous avez un idéal républicain très fort, c'est donner l'accès à l'informatique pour tous, hein, notamment ceux qui ne parlent pas anglais. Donc ça, c'est sympa. Voilà pour la partie motivation extra. Voilà, si vous avez des questions, il reste cinq minutes. Pff, quel timing. Oh, Ouais, tu la répètes pour qu'on entende dans le micro. Est-ce qu'il n'y aurait pas des mecs incroyables qui organisent des meet-ups à Paris tous les mois et il y a des pizzas et des bières pour traduire Alors, la question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des meet-ups à Paris tous les mois pour traduire Et en plus, il y a des pizzas et des bières gratuites euh, si on y va. Et donc, la réponse, est oui. Et c'est organisé en plus par des gens formidables, donc euh, des gens qui font partie de la core Team Dev Python. Tu... Et, et de l'AFPI, enfin voilà, des gens un peu sérieux. Et euh, blague à part, effectivement, moi j'ai pu faire la trade du coup complètement à distance. Enfin, j'ai commencé à distance, j'ai fait tout entre guillemets tout seul, en fait, pas vraiment, puisque j'ai pu aller sur RRC, faire Oh mon dieu, GitHub, je comprends rien au secours, comment on fait Et euh, on n'est pas obligé d'aller à un meet mais en plus, il y avait eu des bières et des pizzas, je n'aurais pas dit non. Pas vraiment une question, mais c'était plus pour rebondir. À... Moi, moi, je suis tout nouveau dans Python. J'ai dû faire une pull request il y a à peu près un an quand la traduction de Lyon avait été faite aussi dans le cadre de Il n'y en a pas eu d'autres, je crois, etc. Et euh, ça a été un peu difficile parce qu'il y a plein de choses nouvelles. Et puis, donc, je, suis, euh, je suis content d'apprendre que le processus de contribution a été automatisé certains points, donc ça me donne envie peut-être d'aller rejeter un petit coup d'œil. Voilà, ça c'était la première des choses. Euh, L'autre chose, c'est que je te rejoins sur ce que tu disais, sur l'intérêt de traduire finalement euh, de la technologie qui est principalement pensée en anglais. Euh, J'ai switché mon GitLab en français pour voir, je trouve ça très rigolo. Et, euh, et j'avoue que, voilà, le, au boulot, mon GitLab il est en anglais, mais euh, quand je suis sur mon GitLab perso, il est, il est en, en français. Et du coup, c'est rigolo, effectivement, de de voir ça et on comprend des fois aussi certaines choses. Le fait d'avoir les deux versions, la version anglaise la version française, c'est une fois plus clair qu'une version anglaise qu'on traduirait mal nous-mêmes. Ou qu'une version française qui serait un peu obscure. Mmh. Voilà, il faut tout que tu redises dans le micro pour les gens qui regardent en la vidéo. Oh mon dieu <rire> Bonjour YouTube Ouais. Donc pour la caméra. Euh, on faisait la remarque qu'effectivement, avoir la, la version anglaise et française, ça permet de voir les différences entre les deux langues, et parfois c'est plus clair dans sa langue native, ce qui est a priori normal. Et que le processus étant en, Enfin, on simplifie le processus et on va continuer à le simplifier, ça permet à des gens qui ont trouvé ça peut-être difficile il y a quelque temps, de revenir et de, de retenter. par bah, rapport justement en fait de, de traduire les mots comme moque ou en euh... quoi mais je sais que template c'est parfois traduire en gabarit et moi j'ai une difficulté parfois quand je trouve ce le doc en français c'est que dans ma tête ce que je cherche c'est de l'information sur les templates et quand je lis la doc on parle de gabarit et tu vois j'ai pas d'outil pour me dire mais en fait ici ce que tu cherches vraiment enfin, c'est le terme gabarit et de, de faire ce switch là et j'entends complètement que c'est une brique en moins pour les personnes qui parlent en anglais et je me demande comment, justement, est-ce qu'il y a des choix parfois Tu dis, on va garder le terme en anglais, parce que est que c'est quelque chose qui est utile d'avoir en anglais Mais une fois, tu seras en anglais Comment tu fais cet arbitrage-là Est-ce que tu euh, peux te répondre euh, Ouais, je, je vais faire un appel à un ami <rire> qui s'occupe de la trad et qui euh, tranche ce genre de questions. <rire> Alors, la question, c'était euh, comment on, on tranche, euh, quel mot on traduit, quel mot on ne traduit pas, euh, typiquement. Euh, euh, template, est-ce qu'on le traduit en gabarit, est-ce qu'on le traduit tout le temps, etc. Si on le traduit tout le temps, le souci, c'est que euh, quelqu'un qui va chercher euh, template ne va pas pouvoir le trouver. Euh, ce qu'on a tranché dans la traduction de la doc de Python, c'est de dire, euh, vu que dans la doc de Python, toutes les pages commencent généralement par un petit paragraphe d'introduction, et ensuite, le reste de la page, c'est du euh, bruit technique, euh, voilà chaque fonction à quoi elle sert. Euh, dans le premier paragraphe, on va mettre du vocabulaire très français, très traduit, pour montrer aux gens quel est le vrai vocabulaire. Et après, dans le reste de la page, on va mettre plutôt le vocabulaire en anglais. En assumant qu'on le laisse en anglais, c'est-à-dire qu'on le met en italique, on dit aux gens, c'est pas une erreur de l'avoir laissé en anglais, c'est bien volontaire de l'avoir laissé en anglais, donc on le met en italique pour bien montrer que c'est volontaire. Ce qui fait qu'avec une recherche, tu peux avoir une chance de tomber sur les deux. Et aussi, à lire, quand tu sautes directement sur la partie technique, c'est un peu plus léger de l'avoir en anglais que de l'avoir entièrement traduit en français. Je pense surtout à Tupple qu'on traduit assez rarement, parce qu'en plus, c'est un type natif, donc c'est assez légitime de garder Tuple euh, au lieu de traduire tout le temps « NUplay », qui est euh, la vraie version française, mais que pour le coup, euh, c'est un peu... Merci Julien.